Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de coupure d'électricité comment se préparer à un délestage. Donc un délestage, c'est une coupure d'électricité qui est prévue, qui est planifiée, euh, et euh, c'est parce qu'on risque d'en avoir ce, cet hiver. Il y aura des conseils généraux qui pourront servir un peu tout le temps parce qu'une coupure d'électricité n'est pas forcément prévue, euh, et puis d'autres qui vont être assez spécifiques... Euh, quand il s'agit de stages donc prévu. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer euh, les sites euh, du gouvernement qui sont... Il ne faut pas que je clique sur le, sur le mauvais. Euh, ici, euh, euh, donc c'est gouvernement.fr. Hein. Ah oui, c'est prêt. je parle plutôt euh, pas seulement aux francophones, mais a priori aux personnes qui sont en France. Il y a toutes les informations euh, nécessaires. Euh, J'y reviendrai plus tard et Echowatt qui va être le site euh, qui va nous prévenir en fait euh, des, des coupures, il suffira d'aller le, le consulter. Moi je vais le mettre dans ma barre de favoris, Voilà, oui, j'ai beaucoup de, de lectures féministes, voilà, Echowatt, je vais le mettre dans ma barre de favoris pour regarder une fois de temps en temps, euh, vu que je n'ai pas de télé euh, en hiver, et il suffira... Euh, d'aller voir et vous voyez qu'ici domine la couleur verte, c'est que tout va bien, pas d'alerte. On va retrouver trois niveaux, vert, pas d'alerte. Orange, euh, attention, c'est tendu, si vous pouvez faire des efforts, ce serait sympa, merci. Et rouge, c'est très tendu, là, on, on va couper, euh, donc vous serez prévenu à l'avance. Concept de prévenir. Les horaires pendant lesquels les, euh, les coupures auront lieu, ce sera 8h30-13h éventuellement en plus, 18h, 20h. Alors, je vais reprendre un peu euh, mes petites notes, euh, très moches <rire> mais c'est normalement assez efficace. Euh, tout d'abord, les sites du gouvernement, vous avez également les radios, euh, et puis pour les personnes qui en ont, euh, la télévision, euh, les radios pour euh, être maintenu euh, au courant ou si vous avez besoin d'activité, ce sont pas d'avoir des piles euh, dedans si besoin, pendant la coupure. Euh, la, la préparation elle est surtout dédiée aux personnes très stressées euh, qui angoissent ou qui sont assez anxieuses par anticipation vis-à-vis -vis de ça. C'est vraiment dans l'idée de se préparer pour le vivre le mieux possible. Quoi. Euh, Chargez vos téléphones si besoin, notamment si vous êtes un petit peu dépendant ou que c'est votre euh, doudou pour vous rassurer, euh, votre outil pour vous rassurer, si c'est là que vous avez les, les applications, si par exemple vous méditez ou vous faites de la relaxation, pensez à charger euh, et que vous ne le faites pas euh, tout seul dans votre tête, pensez à charger, à télécharger le contenu, euh, voire à euh, écrire ou à imprimer euh, les scripts. Euh, les coupures doivent durer deux heures max, hein. donc euh, c'est pas long Enfin, pour moi c'est pas long, pour une personne euh, angoissée, anxieuse, c'est long, deux heures à vivre euh, après c'est toujours un peu le, le problème de ces, de ces je votre qui passe juste là euh, de ces supports euh, externes à soi-même pour la relaxation, après c'est pas la veille d'une coupure qu'on se met à pratiquer la relaxation comme ça in extremis, c'est Très intéressant, quand je faisais encore des accompagnements, c'était systématique, il fallait que la personne elle ait une méthode de relaxation qui lui convienne. Celle qui a le jeu, je m'en fous, c'est bien, mais au moins qu'elle en ait une. Quand la personne n'en avait pas, moi je lui en proposais des... qu'on a toujours sur soi. Un exercice respiratoire, un lieu sûr en imaginaire quelle que soit le, la manière de faire, que ce soit respiration au niveau corporel, que ce soit de la méditation, que ce soit de l'auto-hypnose, que ce soit de la relaxation, euh, que ce soit euh, l'évocation d'un souvenir ou toute autre chose, euh, qu'importe du moment que ça marche pour vous. Donc essayez d'avoir votre méthode de relaxation euh, à jour, euh, et pas de vous dire, par exemple, si ça fait 5 ans que vous n'avez pas fait de relaxation, oh, « Putain, c'est vrai, je... moi non, c'est bon, j'en ai fait il y a 5 ans, je n'en ai pas refait depuis ». Ce serait bien de la, de la repratiquer un petit peu. Au point de vue éclairage, il euh, y a les bougies, je vous conseille quand même d'en avoir des sans odeur. Euh, parce qu'en cas de mal de tête, ou, euh, au bout de deux heures, ça peut faire un peu mal à la tête, ça peut être pas plus mal. Euh, Lampes torche, dynamo, euh, lampe à pétrole à huile, mais enfin pour deux heures, généralement on peut tenir. Après, entre 18 et 20 heures, euh, pendant l'hiver, il fait une nuit, donc euh, ça peut être un peu plus ennuyeux de s'occuper pendant deux heures sans lumière, euh, sauf si on dort ou qu'on fait une sieste. Ou... Autre. Euh, je voulais vous montrer, mais on a ça comme lampe ici, c'est un petit euh, tozocollant qui était prévu pour qu'on voit dans le, dans le sombre, on va dire, parce que dans le vrai noir, euh, ou d'une demi-heure, le, le phosphorescent ne fonctionne plus. Euh, Vérifiez qu'il y a des piles dedans, qu'elles sont encore fonctionnelles, et que les lampes sont bien là où vous les avez euh, mises, puisqu'on en avait trois, j'en ai retrouvé deux, celle de la cuisine a dû être piquée par les chats, voilà. Donc vous vérifiez que ça fonctionne, euh, celle-là elle a deux systèmes, c'est-à-dire qu'il y a la lampe habituelle, et puis comme ça on peut euh, la poser, et puis euh, je vous dirais bien bouquiner à côté, mais c'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas assez de lumière tout seul pour lire avec ça, Bon, au moins vous, vous posez sur votre bureau, vous n'avez pas à le tenir, et c'est plutôt pratique, voilà, donc ça fonctionne. Il euh, y a d'autres systèmes, il y a des veilleuses, il y a autre chose qui fonctionne sur pile, euh, ou à dynamo, on en avait une comme ça, mais elle n'a elle a pas tenu le coup, euh, on s'en servait quand il y avait des coupures euh, ou euh, les plombs qui sautaient, et puis elle a... on trouvait ça cool qu'il n'y ait pas besoin de pile, mais en fait ça, ça, ça s'est cassé assez rapidement. Euh, si jamais vous ne chauffez pas trop, ou que vous vivez dans un logement euh, assez froid, ou mal isolé, ça peut être bien d'avoir quand même pull, de chaussettes, euh, grosses chaussettes et tout ça, euh, idem thermos avec une boisson chaude ou de l'eau chaude dedans pour euh, vous mettre dans des pâtes, euh, vous savez les, les, les, les nouilles japonaises et chinoises euh, instantanées en deux minutes c'est bon, euh, pour vous faire un petit café. C'est pareil, ça peut faire des parties des choses qui nous occupent et qui nous détendent, de se prendre une boisson chaude, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de... Euh, mais c'est agréable, on se dit « ouais, j'ai prévu et tout, euh, ma petite boisson, mon petit café... Euh, » C'est une manière aussi de se dire euh, qu'on a une, euh, une part de contrôle, et, et cette sensation de contrôle, c'est rassurant. Euh, de la lecture, surtout entre 8 et 13, hein, parce que 18-20, euh, il fait nuit, c'est pas possible... Euh, pensez à des, des choses écrites suffisamment grandes, euh, votre liseuse, si vous n'utilisez pas des livres, ben qu'il y ait des piles. <coughs> enfin voilà, c'est réfléchir un petit peu en avant, euh, en amont, euh, anticiper, etc. Euh, que vous puissiez prendre le temps de prévoir, de le vivre le plus sereinement possible euh, vous pouvez aussi prendre des jeux, notamment si vous n'êtes pas tout seul. Il euh, y, y a un jeu, maintenant, Marie peut plus le supporter. J'adore ce jeu. Euh, Nous, on fonctionne, on fonctionne un peu à notre sauce sans limite de, de questions. On, fait, euh, on pense à un animal et l'autre pose des questions. Est-ce que c'est un mammifère Est-ce que c'est un reptile Est-ce euh, qu'il est, qu est euh, plus gros qu'un chat de taille moyenne euh, Etc. Et on va deviner l'animal. Donc ça, ça demande pas du tout d'électricité, l'électricité, ça demande pas de lumière, euh, et c'est très drôle, et surtout si vous aimez ce jeu là, euh, on peut le faire avec des personnes, mais ça limite tout de suite la... le champ des possibles. Euh, on peut le faire avec plein de trucs, avec des variantes, il y en a qui le font avec le jeu des 20 questions, c'est à dire qu'on n'a que, que 20 questions. Euh, pour euh, trouver la réponse mais c'est vrai que nous on aime bien terminer par euh, on a tous les deux gagné quoi en fait il euh, y en a un qui a fait deviner et puis l'autre qui a deviné et on, on fait euh, chacun son tour mais je l'ai tellement embêté pendant des trajets en voiture avec ce jeu que j'adore que maintenant il y en a marre <rire> voilà euh, ça peut être des animaux réels et ou imaginaires c'est généralement la première question qu'on pose c'est réel ou imaginaire voilà qu'on <rire> n'aille pas chercher euh, la licorne euh, dans la même catégorie que les attritos euh, des occupations tout seul aussi, euh, en fonction de ce que vous aimez et de ce qui est possible sans courant. Euh, pensez aussi éventuellement, si vous avez d'autres personnes à gérer, des personnes handicapées, des personnes âgées, des personnes, euh, des enfants, euh, qui peuvent avoir des besoins particuliers, euh, notamment les enfants, c'est... Il y en a quand même beaucoup qui s'ennuient vite, hein. euh, Donc des jeux, des, des occupations, des... Quelque chose. Euh, pour les personnes euh, autres au niveau dépendance, ça peut être de réfléchir aux médicaments. Est-ce qu'ils sont tous accessibles euh, Est-ce que euh, il faut avoir euh, de l'alimentaire facilement accessible Je pense par exemple aux personnes diabétiques. Euh, bon après en deux heures, encore une fois, généralement il n'y a pas le feu au lac. Hein. Mais euh, un truc tout bête, moi je suis sous, euh, j'appelle ça mon respi parce que ça va plus vite qu'appareil, à à pression positive continue. <rire> Mais je suis des apnées du sommeil donc euh, il faut me brancher tous les soirs euh, quand je vais au lit. Et du coup là, en sachant que euh, je couche très très tôt et lève très très tôt, c'est-à-dire que moi à 18h généralement je suis déjà au lit. Euh, et par contre, à 5 h du matin, je suis déjà au, en train de bosser. Euh, et du coup, le soir à 18h-20h, il faut que je sois préveni, prévenue, histoire de ne pas prendre mes médocs pour aller au lit, et de me retrouver le bec dans l'eau à pu plus pouvoir euh, utiliser mon respirateur. Donc il faudra que je fasse des siestes ou que j'organise autrement, euh, parce que ces soirs-là, je ne pourrais pas faire euh, comme à mon habitude, c'est-à-dire dormir entre 18h et 20h. Euh, donc voilà, c'est réfléchir à ce genre de, de choses, euh, comment on va gérer la fatigue, comment on va gérer l'appareillage. Euh, pour les personnes qui ont des gros risques de santé, l'ARS, normalement, prend contact avec eux. Si jamais ça n'a pas encore été le cas, prenez contact avec l'ARS, c'est l'Agence Régionale de Santé, pour euh, euh, faire en sorte que vous ayez une autonomie euh, d'au moins deux heures sur les appareillages, etc. Normalement, c'est prévu, c'est pris en charge. Euh, etc. alors moi un gros, un gros questionnement c'était est-ce que les digicodes euh, fonctionnent est-ce que les badges euh, vigiques fonctionnent à ce moment là euh, parce que je me suis dit oh là là il faut penser à prendre ses clés parce que sinon ben, on est un peu à la porte de chez soi c'est dommage alors a priori oui euh, pour euh, les Vigic donc c'est les badges là qu'on passe euh, normalement c'est un système électromagnétique donc en fait c'est le courant qui maintient la porte fermée c'est la théorie. Moi en pratique je vous conseille de prendre vos clés. Euh, je suis pas sûre que les tirs suisses, euh, vous savez les interphones, euh, fonctionnent euh, et puis ni l'ouverture le... par, euh, par ces outils là. Donc dans le doute essayez de prendre vos clés, essayez de prévoir si vous devez aller chez quelqu'un pour que la personne puisse descendre puisque les téléphones fonctionneront peut-être plus. Parce que les antennes relais seront peut-être. Ça, c'est les zones d'incertitude. Si vous avez d'autres personnes anxieuses, si c'est pas vous la personne anxieuse, ou que vous en avez d'autres dans votre entourage, euh, ça peut être bien de les prévenir. Et si ce sont des personnes avec euh, potentiellement des troubles cognitifs, de leur mettre un mot, un papier, quelque chose qu'elles vont pouvoir revoir, leur indiquant que telle heure à telle heure, c'est normal, il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'électricité, c'est prévu, tout va bien, euh, et que vous ne pouvez pas répondre au téléphone, et que vous ne pouvez pas les appeler. Donc, euh, c'est pareil, là, on revient vraiment un peu les besoins des personnes euh, à problèmes particuliers, des personnes potentiellement dépendantes, que ce soit au niveau euh, physique, psychologique, émotionnel, etc., où il peut y avoir des choses à réfléchir un petit peu en amont, euh, éventuellement avoir un petit peu à manger, euh, tout prêt, tout chaud, euh, voilà. Euh, notamment si vous avez des, des, des problèmes digestifs ou de diabète ou de qui font que vous pouvez pas attendre deux heures euh, et qu'il faut que vous mangez chou, je sais pas, quelque chose euh, un, peu, un, un peu spécial. Euh, ou qui fait... Je sais pas si par exemple vous, vous avez quelqu'un qui a, qui a un problème dentaire et qui doit manger impérativement, mouliné ou mixé. Euh, bah, c'est pas arrivé devant la pomme qu'on va lui dire eh, c'est baléo bah tu mangeras quand on aura récupéré le mixeur euh, voilà à vous voir euh, ce que je vous conseille surtout c'est de prévoir encore une fois, dans l'optique si vous avez un problème d'anxiété, de prévoir une méthode de relaxation, euh, quelle qu'elle soit, et que vous connaissez et qui n'a besoin de rien d'autre que vous. Donc moi, mon chouchou, c'est la respiration abdominale parce qu'elle fonctionne au niveau physique et elle marche très bien. Euh, les colonnes de bec au niveau cognitif, mais euh, ce sont deux outils qui demandent de la pratique. Euh, donc si vous n'êtes pas au point dessus et que euh, c'est voilà, il faut trouver un professionnel ou une professionnelle qui le pratique et qui vous enseigne, c'est peut-être pas le plus adéquat rapidement. Euh, plus facile à mettre en place quand on n'a pas pratiqué. Le lieu sûr, c'est quand on va imaginer un endroit où on est bien, où on est confortable, ou se souvenir d'un endroit comme ça. Euh, Je sais pas, moi, vos, vos vacances à Berkplage, vous vous rappelez, il fait bon... Oui, oui, oui, j'aime ai... pas le chaud, moi euh, Berg plage. Euh, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit et pourtant j'y suis même jamais allée. Mais je pensais à quelqu'un en même temps et puis voilà, bergplage. plage. Euh, il fait beau, il y a la mer à perdre de vue, euh, des belles choses, c'est des moments de calme, de ressourcement ou alors euh, une balade dans les Vosges. Euh, si jamais euh, vous avez besoin, j'ai enregistré des vidéos de relaxation sur ma chaîne. Je ne sais plus comment s'appelle euh, la section, mais ça doit être euh, relaxation ou méditation. Euh... Il y a une playlist, donc euh, bien sûr, pas obligé de tout écouter. Hein. Choisissez ce qui vous convient dedans, c'est relaxation et hypnose. Euh, et récemment, j'ai enregistré Balades en imaginaire dans les Vosges, euh, parce que c'est une série que je voudrais euh, euh, développer sur les balades en imaginaire. Euh... Qui me, tient, qui me tient assez à cœur. j'ai commencé avec les Vosges, parce que parce qu'une partie de ma famille vient de là, avec les Vosges, c'est magnifique, c'est merveilleux, j'adore. Euh, donc si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, en bas, quelque part, d'un des deux côtés, en fonction de si ça retourne les vidéos ou pas. Euh, et puis, euh, mettre un commentaire, me dire euh, si vous avez des astuces que vous voudriez partager. Euh, vous pouvez liker également, et là je suis en train de rechercher ma fiche, sur qu'est-ce que je dois dire déjà dans les vidéos, parce que j'oublie tout le temps un truc. Euh, et ben voilà, <rire> je sais pas. Comme quoi, il peut être devenu très bon en organisation et avoir toujours des bugs. Euh, mais vous remarquerez que c'est de mieux en mieux, parce que le son, la vidéo sont améliorés. Et puis je vous mettrai en lien dans la barre info, c'est ça que je devais dire. Euh, les liens, donc le site du gouvernement et surtout EcoWatt, euh, qui est Ecowatt qui est le, le, le site où vous pouvez suivre justement s'il va y avoir euh, des délestages. Et je répète, là c'est vert, pas d'alerte, RAS, euh, on, on se détend, tout va bien. Euh, Orange, essayez de limiter euh, trop de chauffage, euh, le streaming, ne euh, euh, faites pas tourner le lave-vaisselle, la machine à laver, tout ça si vous pouvez l'éviter. Euh, parce que c'est si on fait pas ça et ben on va se retrouver dans le rouge le rouge c'est pas grave mais Il va y avoir une coupure euh, donc euh, voilà c'est pas la fin du monde hein, qu'il y ait une coupure qu'il y ait un délestage de deux heures euh, simplement si on peut l'éviter ce sera plus confortable pour tout le monde Donc ça peut être bien quand vous voyez et attention on est en, en, en orange euh, comme pour la météo quand, quand on est en orange on rentre les stores on on essaye d'éviter d'avoir des bâches qui traînent dehors, euh, on vérifie que les pots sont, sont bien ancrés au sol, euh, ce genre de choses, et puis c'est tout. On évite de sortir, les parcs et les jardins les, parcs, les jardins publics sont fermés, et ben voilà, on, on aura un système uh, idem pour uh, l'électricité. Donc si vous pouvez uh, diminuer votre consommation uh, quand on est en orange, n'hésitez ben, pas, ça nous, ça nous évitera uh, de passer dans le rouge. Voilà. Après, oui, je ne nie pas l'implication à long terme des gouvernements, des systèmes politiques et tout ça. Là, on est dans l'urgence, dans le court terme. C'est pas de l'ordre de la responsabilité. C'est de l'ordre de... On est cop, on fait ce qu'on peut. Donc j'espère que vous me prendrez le plus sereinement possible, euh, que tout va bien se passer pour vous. Euh, Anticipez, préparez-vous tranquillement. Euh, euh, une petite boisson chaude, voilà. Euh, un petit, son petit thé à boire et. Euh, et et voilà, ça va aller. Préparez votre relaxation et euh, profitez de ce moment aussi de calme, de tranquillité. Donc je vous souhaite un bon moment tranquille et euh, bah je vous dis au revoir. Salut